YouTube J'ai fait enfin ma première game de résurgence. Bah c'est trop simple, je te laisse regarder, c'est extrêmement violent. Bisous et abonne-toi chacal Allez c'est parti les gars, petite game. Oh merde. Je partirai à ta place moi. Qu'est-ce que tu fais à côté de moi, frérot C'est moi ou elle est... elle est plus sombre, la map, ici, maintenant Putain, je voulais avoir l'argent vite pour pouvoir vite acheter et vite rusher mais ça a l'air compliqué. Je crois qu'il y a des gens encore. Insane reaction, mais ciao. Allez go, on est parti du coup avec la, la nouvelle méta trop forte apparemment. J'arrive pas à monter. J'ai pas le. Ah, oh, chat! La soirée des Overwatch Zone commence dans 12 minutes. Il faut que je commence à prendre du poil de la bête un peu. Vous allez croire que, euh, que vous regardez EG sinon. Tu veux? Tu m'attends? Tu cours? Oh la salope! Je check bien tout, les gars. 3-6 What the fuck Allez, tout chim Tout time Je vous rappelle, les gars, qu'au. Au shotgun, je faisais partie des meilleurs joueurs. Euh... EU, hein Oh. Oh, shield, man. You need shield. Ah, you need money. Ok. Take. Buy shield, man. Y'en a des pigeons les gars dans le ciel Oh à côté I touch him two times Je suis mortel avec ce genre de méta Tu peux pas me battre Tu peux essayer Mais 'y arriveras pas Ok, donc il est en train de camper. Juste là. Quoi T'es pas en train de camper là quand même Ah, mais t'es. T'es FK mon poulet, je suis désolé. J'ai un peu augmenté le rythme. Ton mate suit de ouf. Ouais, il est. Il est super chaud le frérot. Il est juste derrière moi à chaque fois. Bon, il a un petit temps de délai, ce qui fait qu'il a pas le temps de kill. Mais en soi, euh... Allez viens. Hey mate, hello. Ok, on a deux mecs qui sont hors zone à qu'on les châtie, Bro, can you buy UAV please? Just here. UAV. <laughs> You're the best man. Thank you. Il est trop mignon. UAV drone. Yeah, let's go, let's go, do it. Okay, thank you man. You're the best. La sté mon ennemi. Non, je te tue gros. Ok, c'est des Frenchies à la fin. Quoi Désolé frérot. C'était un peu violent ça. Ah tu prends ça frérot, c'est dur C'est dur 18 kills, je suis jamais mort Le mate a fait 400 de dégâts J'espère qu'il a passé un bon moment